Je voudrais dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et nous regardent, bonne année, bonne santé et beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Alors ce soir, je lance un appel. Un appel à construire la France des jours heureux. Un appel à refonder la gauche. Et je le dis à nos compatriotes qui nous écoutent, quel qu'ait été votre vote par le passé Quelles qu'aient été vos préférences à gauche vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau chemin. Vous avez la possibilité de vous faire entendre et de vous faire respecter. Si vous êtes ouvrier, agricultrice, enseignant, artiste, ingénieur, étudiante, retraité, vous avez la possibilité de vous faire entendre. Nous sommes là dans cette campagne pour vous tendre la main à toutes et à tous. Construisons ensemble cette France des jours heureux.